Le talus en haut de la plage. Servez-vous de ces lignes de protection pour avancer. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir atteint le talus. Sortez <tres> du bateau. Allez, allez! <tres> Soldats, nous y sommes. Restez pas immobiles et nous y arriverons. Compagnie Ever, tenez-vous prêts Trois secondes, 2, 1 Bonnie Ebon est dispersé sur toute la plage. Nous devons atteindre le talus. Allez, la gomme, la gomme, la gomme, la la gomme, la Suyez-vous les filles Chargeur, je sais de ouais, on a eu ces salopards Allez, allez Préparez-vous Allez, allez cette section. Allez, allez Allez, Ok. Prêt? Oui, chef. Ces canons de 88. Sergent, rassemblez vos hommes. Très bien, écoutez. Section 1, tenez-vous prêts. On prend des tirs de fusil Face de tir Les, les, les frisés sont va après nous On oh. essuie des tirs faut dégager d'engraide Envoyez des hommes sur place Éliminez tous les allemands qui gardent l'accès les gars du génie sont pilonnés par notre artillerie Feu Mission accomplie. Mission prix ennemi détruit !– On va les massacrer !– C'est Je dire, une promotion est envisageable. Les Allemands ont des renforts dans ces bunkers. Si on les fait sauter avec des explosifs, ce sera plus facile d'établir une tête de pont. Es ist überall Amerikaner! Sie greifen die Geschützmannschaften an. OK, ça devrait être bon. Il reste un canon de 88 oui. à neutraliser. Tirez de l'obus là-dessus. Bang! Donc, ouvert. Bien joué, la batterie ennemie est HS. Excellent travail, soldat. Sergent Conti, informez le QG par radio que les blindés peuvent débarquer dans notre secteur. 700 hommes sont morts ce matin-là sur cette étroite bande de sable. 1500 autres ont été blessés. 300 ont disparu sous les flots. Pearson. Williams, Krasinski, tous de bons soldats. Au coucher du soleil, 156 000 soldats avaient atteint la côte. Le débarquement avait commencé. Ou, comme disait mon chef, l'enfer avait ouvert ses portes. Nuit d'avant, trois divisions de paras avaient sauté derrière les lignes ennemies au cours de la plus grande opération aéroportée de l'Histoire. Leur objectif était de prendre les axes principaux et d'empêcher une contre-attaque qui compromettrait toute l'opération. Le succès du jour J dépendait entièrement de ces hommes. Ist unter aller Kanone. Wird diesen Frass nicht essen? Ich bin ich deine Mutter, Arschloch? <lacht> Dann koch doch dein eigenes Fressen. <lacht> Tout le monde est là, sergent. Pour l'instant, on est tous dispersés. Faut faire taire ce canon anti-aérien. On y va. Le canon est bien défendu. Williams, contournez-le par la droite, nous on passe au milieu. Si vous pouvez, utilisez des grenades. Allez, en haut. L'objectif est de sécuriser cette zone. Les Allemands ont des batteries antiaériennes à ces endroits. On doit les neutraliser pour permettre les parachutages dans ces zones. Tant qu'il restera des canons antiaériens dans un secteur, il sera impossible d'y parachuter nos troupes. Ces positions stratégiques nous donneront aussi accès à des ressources. Il faut les prendre. Bien, soldats, vous avez entendu les ordres. On va capturer cette position et neutraliser la DCA. C'est bon Construction achevée Sur vos gardes <t 'en> route mène droit à notre tête de pont de Omaha Beach. Nous devons la contrôler pour que nos gars puissent débarquer. Et pour ça, il va falloir prendre ses positions stratégiques. Des patrouilles ennemies ont été repérées le long de cette route. Il nous faudra des armes lourdes pour les éliminer. Les photos aériennes montrent un dépôt d'armes allemand ici. On devrait y trouver des armes plus puissantes. – Les aigles font sur leur proie. Attrapez cette arme On va faire attendre les boches. Attrapez cette arme Quelles sont mes coordonnées Parade. Prêt. Waouh bon, bon Unité ennemie détruite. La route est sécurisée. Réserve d'infanterie en route. Les renforts seront bien. Les parachutistes En avant, les gars Un convoi de la 91e division de grenadiers arrive par cette route. On a pour mission de l'arrêter. Le convoi n'est qu'à quelques kilomètres. Alors on a peu de temps. Tendez une embuscade au convoi en utilisant le bunker. Et les canaux anti -aériens. En installant des obstacles et des mines, on bloquera les Allemands où on veut. Bien. Nos gars vont débarquer dans quelques heures. Il faut qu'on nettoie la route. Bonne Les bâches sont morts! La route est sécurisée d'ici à Omaha Beach. J'espère que Ebel appréciera ce qu'on a fait pour elle, chef. N'en doutez pas, sergent Carota. Aucun doute là-dessus. Les parachutistes étaient dispersés dans toutes les zones de largage. Des sections avaient été séparées. C'était le chaos. Certains des hommes ont mis trois jours à retrouver les leurs, d'autres... D'autres n'y sont jamais arrivés. Malgré tout, ils ont pris les Allemands par surprise et sécurisé toutes les routes des plages. Leur objectif suivant était la ville carrefour de 40 ans, qui reliait les plages d'Omaha et Utah. absolument prendre la ville de 40 ans pour empêcher l'Axe de séparer les têtes de ponts alliés. Nous nous approcherons par le nord et nous nous dirigerons vers le centre de la ville. L'église est notre premier objectif. Quand on l'aura prise, on y installera notre QG de campagne. Attendez-vous à ce que le 6 e régiment de Fallschirmjäger défende la place farouchement. Quand nous l'aurons sécurisée, nous contrôlerons 40 ans. Je t'assure, les Yankees contre les Cubs. Premier match de la finale de 38. Lefty Gomez était le meilleur lanceur. Hé, hey, Lewis, toi aussi tu sais utiliser ton poignet Bon, mais alors qui Je sais pas, Ruffing, peut-être. Ouais, c'est ça. Rien de plus convaincant. J'en sais rien, moi. Faudrait demander à mon frangin, c'est une encyclopédie vivante du baseball. Alors, ça doit être de famille, la connerie. <rire> bien envoyé Bon, fermez-la et déployez-vous. Et ouvrez bien l'œil, les gars. On entre en territoire ennemi. moi oh, Longez vous Le vitro À l'étage Une mitrailleuse Les d'armes Sergent, informez le QG que la route de 40 ans est libre et qu'on entre dans la ville. Bon, l'église est notre objectif. Si nos infos sont exactes, elle est défendue par des mitrailleuses. On peut s'attendre à rencontrer une forte résistance à ces endroits. Détruisez ces bâtiments avec des charges explosives ou des armes lourdes. On va utiliser les bâtiments pour couvrir notre progression et contourner les allemands, compris quand on aura éliminé toute résistance et pris l'église, on y établira une caserne de campagne. Elle nous permettra d'appeler des renforts. N'oubliez pas, restez mobiles et prenez l'église aussi vite que possible. A vos ordres A vos ordres Troupe En avant les paras Allez tout le monde, en avance Prenez cette église Occupez cette église et au pas de course Section para, prête à l'action. Allez tout le monde, on avance, on se retranche là-dedans. L'église est sécurisée. Section 1 dans l'église, établissez une caserne de campagne. Caserne de campagne établie. Nouvelle force d'infanterie disponible. Les éléments du 6e régiment Fallschirmjäger se sont retranchés ici, au centre de 40 ans. Nous avons pour mission de les déloger de là et de prendre l'hôtel de ville. Les allemands doivent nous attendre, alors la route principale sera sûrement défendue et fortifiée. Il faudra peut-être essayer de les prendre par le flanc. Avant d'attaquer, il nous faut des renforts. On manque de matériel pour l'instant, mais on peut arranger ça en prenant les positions stratégiques autour de l'église. Bonne chance Mach Et les munitions La guerre n'est pas finie Tour. Hey. Hey. Hein Je présume que c'est du jus de raisin, sergent. Tout à fait. Du jus de raisin. Enfin, c'en était il y a environ un an. La 17e division de Panzer SS se mobilise pour reprendre 40 ans. Nous n'avons qu'un seul objectif ici tenir la ville. Ils ont besoin des ponts, nous allons les défendre. Des mitrailleuses, des mines et des barbelés à ces endroits devraient arrêter les boches, pour un temps. Nous avons deux canons anti-chars de 57 mm pour fouvrir les accès de la ville. Il faudra les défendre. des casernes de campagne dans l'hôtel de ville et l'église. Au besoin, on pourra leur demander des renforts. On a repéré des positions stratégiques à ces endroits sur l'autre rive. Il faut les prendre. Les Fritz vont vouloir reprendre 40 ans. On va se retrancher pour les accueillir. Les améliorations de notre QG sont achevées. Section en position Ça s'agite à la oui, limite de la ville. Chadeau anti-char prêt à tirer. Les voilà. Apportez ces munitions Merde, ils ont des blindés Stux! Zieht auf die amerikanischen Stellungen! Wir werden die Stadt befreien! Treibt sie zurück! Allons-y, les gars. Montrez à ces enfoirés, que les paras ont dans le ventre. Schussweite! Artillerieschlag wird eingeleitet! La compagnie Abel est enfin là. Il était temps, les gars On commençait à croire que vous vous étiez perdus Ouais, on a eu un petit contretemps sur la plage. On dirait que toute la compagnie Abel est là. Baker et Doc sont à environ une heure d'ici. Les troupes de deux plages devraient se rejoindre d'ici la tombée de la nuit. On va avoir besoin de plus de matériel de la garde dépôt La première armée américaine marche vers le nord du Cotentin. Notre nouvel objectif est donc de sécuriser la voie de ravitaillement vers Cherbourg. L'opération a été baptisée Red Bull Express. Les compagnies Eble et Dog suivront cette route aussi loin que possible pour la sécuriser. Durant la progression, nos flancs seront exposés. Le secteur est truffé de cours murés et de haies. Attendez-vous à des embuscades. Tenez bon, Bishop, on arrive. Préparez-vous, les gars, on y va. Écoutez, la dog est tombée dans une embuscade. Bishop demande notre aide. Les survivants essuient des tirs nourris on doit les tirer de là. Rassemblez un groupe de combat et allez-y. La dog ne tiendra pas sans nous. Le se trouve ici. Établissez une base d'opération et demandez des renforts. Très bien, Abel. Le QG nous demande de sécuriser la route de Cherbourg. Au moins une de ces deux routes doit être sécurisée. Il faudra donc avancer et établir des défenses pour couvrir le Red Bull Express. Utilisez des soldats du génie pour développer la base et demandez d'autres renforts. Sans cette route, le Red Bull Express n'ira nulle part. Allez, au boulot on a pris et sécurisé le carrefour Désormais, ceci est une route militaire Aucun boche ne doit l'emprunter Il va falloir la défendre, les gars Compagnie Abel, les premiers éléments du Red Bull Express arrivent. Le convoi se rassemblera ici avant de pousser vers Cherbourg. On doit protéger ces camions coûte que coûte. Ce convoi doit passer. C'est de la plus haute importance. Je sais que je peux compter sur vous. Vous avez entendu le capitaine Les Fritz doivent pas toucher au Red Bull Express on a du pain sur la. Le monde est là. Ouvrons-nous un véhicule et en avant. Tout va bien, lieutenant? Ça va, Conti, vous inquiétez pas. On y va. Au non, Johnson, on envoie au Non, Johnson, c'est juste toi qu'on envoie au Casse-Pipe. La ferme Tu vas tous nous faire buter Cherbourg est encerclé. Ils le savent, on le sait, mais la division Bush ne veut pas se rendre. L'USS Texas attend au large pour nous appuyer. Pour lui permettre d'approcher à portée de tir, on va devoir détruire la batterie côtière située ici. Mais avant, il faut qu'on prenne cette place pour que les gars du génie puissent établir une base d'opération avancée. Le régiment veut qu'on sécurise la place pour qu'on puisse y établir notre base. Ne perdons pas de temps. Les armes, on les a Faut qu'on pousse plus loin pour neutraliser cette batterie côtière. La batterie côtière est notre prochain objectif. Continuez d'avancer, compagnie Ebel. Réparation terminée, La division allemande est sur ses talons. On va devoir rouler à fond de train jusqu'à leur garnison principale au port et la détruire. Si on veut que les poches se rendent, il faut détruire leur poste de commandement. Il faut qu'on anéantisse tout le complexe de leur QG. Les lignes de ravitaillement avancent et sont coupées. nulle part ils sont pris entre le marteau et l'enclume maintenant Bien, on continue. Allez, on y va. La guerre est finie pour vous, les Fritz. En avant. Sergent Conti, le QG a une mission spéciale pour nous. Allons-y. Fait 40 000 prisonniers allemands à Cherbourg. Malheureusement, tout ce qu'on a eu en retour de nos efforts, c'était un port en ruine. Les Allemands avaient fait tellement de dégâts qu'il nous faudrait des mois pour le remettre en état. Mais la prise de la ville a eu des bons côtés. Dans un bunker, on a trouvé des documents secrets nazis. Voici les schémas d'une fusée V2 ennemie. La base de lancement est cachée dans une vallée au sud, près de Sotte Vaste. Elle s'enfonce apparemment dans la colline, mais elle n'est pas achevée. La plateforme de lancement est bien défendue et tout bombardement est à exclure. Nous allons donc mener une opération aéroportée. Des parachutistes atterriront pendant la nuit dans l'enceinte de la base et attaqueront la plateforme à pied. Ce sera une mission très périlleuse. Bonne chance Zwei zum Start. Drei, zwei, eins. Notre premier objectif est la plateforme de lancement située ici. A l'aide d'explosifs, nous provoquerons une réaction en chaîne qui détruira toute la base. La base est protégée par des canons anti-aériens qui réduisent nos possibilités de parachutage. Vous les détruirez en priorité pour dégager l'espace aérien. Pour assurer nos voies de ravitaillement, un deuxième groupe attaquera ici, à l'entrée principale. Cette fois, nous n'aurons pas de base d'opération. Nous devrons attaquer les dépôts ennemis pour prendre des armes lourdes. En avant, messieurs Vous avez entendu le capitaine On doit détruire cette plateforme de lancement Nous avons regarni le rang en oui, échec. Si nous prenons l'entrée, nous pourrons recevoir du ravitaillement. Plus nous tiendrons longtemps la ligne de ravitaillement, plus nous laisserons de temps à Ebel pour nous envoyer des renforts. Allez, en avant, et prenez cette position stratégique avec moi les gars Si l'équipe de construction, Retroux, on, on a terminé Plus personne ne défend l'entrée Attention les gars Ils se tiennent dessus Première vous de Il est dans de faire des patrie. Il y a pour cette attaque. Vous allez devoir vous débrouiller seul C'était inquiétant de voir l'avancée de la machine de guerre allemande. Noga était plutôt doué aussi, mais on n'avait rien de tel. Cherbourg est à nous. Mais le commandement suprême allié nous a trouvé un nouvel objectif. La ville de Saint-Lô. Nous ne pouvons traverser la Vire qu'à un seul endroit. Juste là. Malheureusement, nous avons très peu de renseignements sur cette zone. La compagnie Hebel attaquera à l'aube. 38e division de Panzergrenadier SS a détruit le seul pont menant à Saint-Fromont. Notre division est bloquée. Ça va être aux hommes du génie de la compagnie Hebel de remettre ce pont en état. Quand le pont sera réparé, il faudra le protéger. Et pour ça, on devra déloger la 38e division ennemie de Saint-Fromont. En contournant la ville, on devrait pouvoir acculer les boches sur la place de la ville, ici. Ensuite, il n'y aura plus qu'à nettoyer la place. Et prendre cette position stratégique. Le pont de Saint-Promont est inutilisable. Il faut qu'on commence à le réparer. Cavalerie motorisée prête à passer à l'action. Réparation du pont en cours. Sur cette position, confirmé le pont est réparé. Allons prendre la place de la ville. Rélection. Allez, on se replie sur des nouvelles positions. Partir à vos ordres. La compagnie Hebel contrôle Saint-Fromont. Il y a d'importants mouvements de troupes dans cette zone. Et des lance-roquettes ont été repérées ici. La 38e division SS risque de contre-attaquer d'un moment à l'autre. L'ennemi ne doit pas prendre la place. On va y laisser des plumes, mais il faut à tout prix les repousser. Cette tête de pont est essentielle à notre progression. On travaille, on contrôle la place. Les Allemands vont contre-attaquer, Je ne dois pas reprendre la place. On doit tenir bon, soldats Il faut établir des dépenses sur la place de la ville. Minez l'autre côté des routes et installez des pièges anti-chars. Placez des mitrailleuses dans les derniers bâtiments. Sécurisez les positions stratégiques à proximité. Pas de problème. Nous sommes prêts. de 57 mm en ressort. anti, -il, il anti char Ils étaient pas Bien, les gars au nord. Ils ont fait un service. fait un service. Ils ont Ils nous gnait. Les SS battent en retraite. Conti. Évaluez nos PLT et informez le bouger que la tête de Pont est sous contrôle. On a fait notre boulot. perdu le contact avec la compagnie Charlie. Ils avaient ordre de prendre la colline 192. Ils ont échoué. On sait que la division d'élite Panzerler a été chargée de défendre Saint-Lô. Le Panzer de l'As Joseph Günther Schulz a été repéré dans la zone. Avant de capturer Saint-Lô, Hebel va devoir prendre la colline 192. Il va pas à France. T'avais jamais vu un cadavre? Depuis trois jours, notre division essaie de prendre la colline 192, défendue par le 352e Régiment de Grenadiers Ennemis. On va s'en charger. Les haies cachent de puissantes défenses. On va gravir la colline sous des tirs ennemis, alors surveillez bien vos flancs. Et ce n'est pas tout. Le 352e Régiment reçoit des renforts de ces villes. Si on parvient à sécuriser ces zones, ils ne pourront plus attaquer notre ligne de progression. Ces deux routes seront sûrement bien défendues. Alors évitez-les au maximum. Prendre la colline 192 ne sera pas facile. La compagnie Charlie n'a pas réussi et s'est fait décimer. Maintenant c'est à nous de jouer. Bonne chance, Abel. Retroussez vos manches les gars, on a du pain sur la planche. Fusil, prêt des renforts d'ici, sur leur flancs Je veux que vous me rasiez cette ville On ne peut pas laisser des frites de s'arrêter notre progression Un des ennemis, ennemis éliminés Je voulais réduire en miettes Bien reçu sur le champ de bataille on bouge on va donner une bonne leçon on va on va se couper. Couper. Maintenant que nous tenons la colline 192, nous allons pouvoir prendre Saint-Lô. D'après nos renseignements, la ville a déjà beaucoup souffert et les Allemands seront bien retranchés. Il y aura pas mal d'abris et d'obstacles sur le terrain. Le reste du 352e Régiment ennemi a transformé Saint-Lô en forteresse. Le centre-ville est entouré de défenses. On a repéré des mitrailleuses, des canons anti-chars et des positions d'infanterie, ainsi que des blindés de la division Panzerlehr. On a pour mission d'encercler le centre-ville. Si on bloque les Allemands, on les obligera à tenter une percée ou à se rendre. Dans les deux cas... ...dans un de ces bâtiments proches. On va installer une caserne. Y a plus que des rats ici. Des déboches On se croirait dans une ville fantôme. Sau un cimetière. Philippe Landé, on, on est rentré, on s'abrite. En avant Les Allemands attaquent notre base Notre base est à portée de l'artillerie ennemie Ils continueront de nous pilonner tant qu'on n'aura pas neutralisé leur lance-roquette Le reste du 352e régiment en ennemi a transformé Saint Lô en forteresse.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 Plus de deux au mur! Unité ennemie détruite. Arrêtez-vous et établissez un périmètre défensif. Il faut guetter tout mouvement de l'ennemi. On se met en mouvement les gars. Mieux appeler l'aviation. Ils iront pas loin. L'Air Force a bombardé et quasiment anéanti la division Panzerler. Les chars Panthères, encore en état, se replient. Hebel va les prendre en chasse avec l'appui de la 4e division de cavalerie. Pour contrer les blindés lourds Panthères, nous avons reçu des chasseurs de chars M10. Très bien, la Panzerlair s'est fait botter le cul ce matin, mais ces panthères sont toujours opérationnelles et restent une menace. Nos avions ont repéré les panthères dans cette zone, donc ils doivent sûrement nous y attendre. Les panthères ont une puissance de feu supérieure et ils profitent de l'effet de surprise. Alors soyez prudents. quand on aura localisé les panthères, vous les attirerez avec les Sherman et l'infanterie, puis vous déployerez les chasseurs de chars M10 pour les contourner. Nos m 10 sont rapides et puissants, mais pas assez pour attaquer de front des Panthères. Attaquez-les par derrière ou sur les côtés. Sapeur, paris !– Faut descendre quelques boches. – Vous avez besoin de la cavalerie On sans poser de questions, compris Ok, on prend la position. On oui. va oui. les ennemis détecter ces salopards. Pire d'artillerie, atterre. Ici le volume pas sécurisé. Établissez vite un périmètre défensif. Bien, Spencer. conti Je voulais justement vous parler. Américain, monsieur Il nous faut un bip bordel Certains officiers ne gagnent jamais le respect de leurs hommes. Le capitaine MacKay avait le mien depuis mon premier jour au camp de Fort Riley, au Kansas. Je savais qu'il nous garderait en vie. La compagnie Able va être redéployée près des lignes de front à Mortain. Nous allons relever la compagnie Dog qui tient la colline 317. Le lieutenant Conti prend le commandement. Salut, Taggart. Hey, écoute, Conti, je suis désolé pour ma quai. On m'a dit que vous vous étiez rencontrés au camp d'entraînement au Kansas. Essayez de vous reposer un peu sur cette colline, ça devrait être du gâteau. Taggart, on y va. Je trouve à pas se creuser tout seul. Ramenez vos fesses par ici. Bon, c'est pas compliqué. On doit tenir la colline 317 jusqu'à 6h30. Faut qu'on établisse un périmètre défensif. La DOG a placé des armes lourdes, mais personne n'occupe ses positions. On va y envoyer des sections. Quand on aura établi notre périmètre, on devra fortifier la ville de Mortain. C'est tout. La DOG arrivera à 6h30 avec des blindés et du café. Avec un peu de chance. Très bien les gars. On y va les gars Bien, les gars et baissez la tête. Écoutez bien. On a besoin d'un emplacement de mitrailleuse à cet endroit. Équipe d'armes de soutien prête. Parfait, j'aime pas rester statique. Quoi de neuf Avec moi, en avant. Les nous prennent Indiquez-moi la cible. C'est quoi je vais, le je vais me rattraquer Je veux me fouiller les promotions Je vais me rendre à une... Je pilote Tenez-moi Personne n'a pas du survivre à ça C'est quoi la suite Allez, les gars oh. pas, ça, en Ennemis tu détruits voilà. C'est bien détruits Je veux qu'ils soient chauffés à blanc. Roger, très bien à l'action Allez, des pistolets mitrailleurs arrivent Baissez-vous Soyons prêts. Rogers, prêts. Bon, pas de Avec moi. Les frites attaquent notre colline, repoussez-les Maintenant qu'on a des renforts, on va repousser les boches de notre foutue colline. Si on réussit à prendre ces positions stratégiques, les Panzers seront obligés de se replier. Bon, assez parlé. On passe à l'action. Dog, et Abel. vous avez bien glandé Vous êtes reposé J'espère que vous avez pris soin de votre colline. Dog, maniez vous de poster ces putains de blindés Les boches vont pas vous attendre Les Bosch sont du côté de l'abbaye. On va les coincer. Sherman en position. Fusil. Wolverine en approche Confirmé, notre objet l'ennemi de victoire est menacé. De Les poches à la position avancée. Les poches nous pilotent comme des fous On continue On a une position à sécuriser On va prendre cette position. Unité ennemie détruite. Et les roches n'ont rien vu venir, On va absolument prendre cette position Le capitaine Schultz a survécu à la destruction de la division Panzerler. D'après nos renseignements, ces tigres ont détruit 17 blindés alliés et anéanti la compagnie Baker. Là où ils sont postés, les tigres nous empêchent de couper la retraite allemande. Nous devons nous en occuper. Des colonnes de véhicules de la deuxième division blindée s'enfuient par cette ville. D'après son dernier rapport, la compagnie Baker affrontait le groupe blindé de Schultz. Le tigre de cet as doit donc défendre la ville. Il faut qu'on l'élimine. Il doit être soutenu par des blindés lourds, alors ce sera pas facile de l'avoir. Si on réussit à tuer Schultz, les boches seront foutus ici. Section 2, vous prenez le flanc gauche, et faites gaffe à vous. Section 1, avec moi. Hé, hey, c'est pas Schultz Le gars qui a tué le capitaine Ouais, et il a pas failli vous tuer aussi, lieutenant La ferme, Cunningham. Je la ferme, lieutenant. Bon, il y a rien à voir ici, on repart. Bosch était un coriace. Les trois cent mille hommes de la 7 septième armée allemande battent en retraite notre objectif est de leur couper la route pour les empêcher de franchir le Rhin et d'établir une ligne défensive des troupes britanniques, canadiennes et polonaises arrivent par le nord des divisions américaines menées par la compagnie Able fermeront les taux au sud nous contrôlons l'espace aérien donc nous pouvons frapper les convois allemands à volonté tout ce que nous avons accompli depuis le jour J est en jeu si nous l'emportons le sort de l'armée allemande sera scellé et nous aurons remporté la guerre en Europe. Les convois de troupes de la 7e armée allemande se replient le long de ces routes. C'est leur dernière voie de repli. On doit la couper. Pour les bloquer, on doit relier notre territoire à celui des Canadiens et des Polonais au nord. Sécuriser ces ponts en progressant. Ça nous permettra de ralentir la retraite des Allemands. Ok, Ebel, cette fois c'est la bonne. Reliés, la position. Ici le Crocodile. Unité ennemie détruite. Nos éclaireurs ont repéré des Panzers qui approchent. Ils vont tenter de percer nos lignes. On a fermé la poche de Falaise. Mais on grillera une plus tard, on a encore du travail à faire. Il n'y a plus que ces Panzers qui nous résistent. Si on les détruit, la septième armée allemande sera anéantie. Wir müssen die Straßen freihalten. Aufbrechen! Ils attaquent une de nos positions avancées pour investir notre territoire. Oui, je. Erreur, ils attaquent. Ils vont se faire un de show. Chef! Hey! Pourquoi ils font la fête pendant qu'on se cogne ce sale boulot de merde? Du calme, tagar. Laisse-les s'amuser, ils l'ont bien mérité. Et en plus, regarde tous les nouveaux amis que tu t'es fait. Il faut apprendre à mieux les connaître, c'est tout. <rire>